Et me revoilà Et me revoilà. Cette fois j'ai pris de la lave. Regardez. J'ai de la lave. Ce que je vais faire c'est que quand j'aurai des monstres à côté de moi je vais les les brûler j'ai entendu des filles il y a le golem oh punaise wow. les golems tape le défonce le sauve moi j'ai été sauvé des millions de fois Oh j'étais en créatif, mais -il. il est où Oh il est là, je vais le défoncer. C'est à moi de se battre le j'ai aussi j'ai même pas eu besoin de toucher attends waouh les amis c'est pas moi qui a brûlé hein. j'ai rien fait moi voilà. regardez il y a un village attendez <rire> Il n'y a pas de rue. Ah Il n'y avait même pas de villageois.